Bonjour à tous mes petits oiseaux d'amour Alors ici nous allons parler du grand alignement christique. À proprement dit, c'est l'alignement de l'ensemble, petit à petit, de chacun de vos corps subtils. Mais avant tout, il s'agit de faire un alignement de votre propre être de base, on va dire, fondamental, qui est votre esprit, votre âme et votre corps. Mais plus généralement, l'alignement est un terme vraiment que j'aime parce qu'il parle vraiment de ce qui se passe et de ce qui est, puisque il s'agit essentiellement d'aligner les différents champs électromagnétiques, les différentes fréquences de vos corps subtils. Et je répète avant tout du trio de base essentiel qui est aussi au centre de tous les autres et sans lequel on ne peut pas faire cet alignement complet, ce grand alignement. Et si on l'appelle l'alignement christique, c'est parce que justement, l'être que vous êtes à la base, corps, âme et esprit et chaque partie est alignée les unes avec les autres donc petit à petit vous édifiez un corps qui est le corps d'éternité et ce corps là est un corps synchronisé et ces champs énergétiques ce sont véritablement des lignes ce sont de véritables lignes lumineuses qui sont parallèles qui se croisent et forment des cubes. Et cette structure énergétique, elle est souple, elle peut prendre différentes formes. Vous voyez comme on a ces représentations, euh, parfois d'une voix, d'un son, et on voit ces lignes qui changent, qui augmentent, qui baissent, et en perspective en 2D, ça donne une onde, ou 3D, comme le relief des montagnes. C'est comme un tissu qui reste cohérent, dont toutes les parties restent toujours cohérentes entre elles. Mais ça se passe à une échelle, donc, euh, dans, toutes, dans toutes les directions. Et quand on aligne les différents corps subtils, c'est aligner ces différentes fréquences les unes aux autres. Et donc, quand on n'est pas aligné, ben, on ne on peut pas avoir accès à grand-chose, ni aux capacités de son âme, ni, ni aux autres euh, couches de son âme qui appartiennent aux autres plans subtils de nos corps. Parce que c'est comme si on voyait il euh, euh, y avait des télévisions en France comme Canal Plus qui, qui étaient cryptées hein, pour ceux qui ne la payaient pas et on voyait presque rien on entendait des cris, cric cri cri, et l'image était très peu discernable et bien quand on n'est pas aligné c'est encore pire que ça on peut pas voir et on peut pas entendre euh, et si on entend, on voit quelque chose et, et, et on voit et on entend des choses tellement brouillées qu'on n'y comprend rien Voilà, c'est une disharmonie totale en tout point donc on ne peut pas faire la part des choses, on ne peut pas y voir clair, on ne peut pas avoir la, le, le savoir immédiat. Hein, euh, parce que je fais la différence entre la connaissance qui s'obtient en apprenant des choses, en, en pratiquant des choses, mais il y a cette part-là aussi dans le grand alignement. Et puis le savoir qui lui est, qui arrive directement. Parce que lorsque vous êtes aligné, euh, cet alignement des corps subtils et des différentes fréquences de vos corps vous permettent d'accéder à des plans subtils, à chacun de ces plans subtils, et à chacune de leurs particularités et de leurs capacités. Voilà. Et c'est ce pourquoi, à un moment donné, vous pouvez aller prendre des informations, où que ce soit, euh, et de quelque nature que ce soit, que ce soit dans le passé, euh, dans le présent et dans l'espace, parce que votre âme est capable de faire ce chemin-là et dans l'ensemble des plans subtils aussi de la création, comme elle est alignée, votre âme, elle trouve le chemin qui s'aligne directement à la réponse, euh, ou petit à petit à la réponse, hein, euh, tout dépend euh, le chemin qu'elle a à faire et qui vous apporte cette réponse, voilà, tout dépend de ce qu'elle a à faire. Merci de votre écoute. Donc, pour ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui souhaiteraient s'engager sur, sur ce travail de grand alignement christique, et donc de fabrication, d'édification de votre corps d'éternité, je vais mettre à disposition un ensemble d'informations et de communiqués, mais que je vais mettre à disposition sous condition. Sous condition d'un don de cœur, à la chaîne, de soutien à la chaîne parce qu'il est indispensable d'être dans le partage et que vous savez bien qu'une relation une, à sens unique, ce n'est pas une relation harmonieuse euh, ni durable voilà, tout simplement un grand, grand merci de votre compréhension et je vous dis et vous pouvez donc dès maintenant me demander euh, simplement en m'envoyant un petit mot sur ma messagerie au auchandamour.gmx.fr ou directement euh, sur votre sur le message euh, de, de, de l'une des cagnottes des deux sur lesquelles vous faites euh, votre don du cœur soutien à la chaîne en demandant donc cette, ce communiqué qui s'appelle « Les conditions de base » du grand alignement. Merci de votre attention et de votre bon cœur. Et je vous dis donc à tout tout bientôt et je vous aime de tout mon cœur et je suis dans le cœur, ici, maintenant et pour toujours avec vous et ça vous le savez déjà. Je vous embrasse.